Yo la famille c'est Craig Flow Welcome back sur le théâtre Sur la plateforme Craig Flow guys Oui je sais ça fait un bon moment Qu'on n'a plus upload de vidéos Sur Youtube t'inquiète pas hein euh, nous sommes jamais bien loin, nous sommes du côté d'Instagram, chaque vendredi, each Friday, bro, nous invitons des artistes, voilà, nous essayons de parler, de comprendre un peu la vie, l'évolution de cet artiste, voilà, coopération et tout ce qui se passe et tout, donc si toi aussi tu veux joindre la famille, n'hésite surtout pas à venir joindre la famille CrackFlow sur Instagram. Mais bon, je vais aussi profiter à répondre à, aux questions qui m'ont été posées récemment. CrackFlow, comment tu fais pour faire ceci, comment tu fais pour faire cela Quel logiciel tu utilises, quel micro tu utilises euh, Voilà, quel ceci, quel cela, quelle lumière Donc, au passage, j'ai bien envie de faire cette vidéo Mais je ne sais pas si toi tu as envie aussi Ou bien si tu as besoin de ce genre d'informations N'hésite surtout pas à me le dire dans l'espace commentaire Je vais me faire le plaisir de pouvoir le faire Et j'espère que tu vas aimer Voilà, je, je sais, je n'ai pas encore d'expérience Voilà, comme... Euh, hein, mais... Au moins, j'ai une petite connaissance pour t'aider à développer ta plateforme YouTube. Aussi, pour les artistes, tu as envie d'avoir plus de visibilité. Tu as envie d'avoir des commentaires assez constructifs. Tu veux voilà, des articles. Tu veux aussi des coopérations. Tu veux des featuring avec euh, plusieurs types d'artistes d'Amérique, du State, de Corée, etc. Je t'invite à aller euh, voilà, me suivre ou simplement je t'invite à aller euh, euh, t'abonner. J'ai envie de dire, je t'invite à pouvoir... M'envoyer les sons sur l'application Groover, donc avec le lien dans la description, tu peux simplement cliquer dessus, tu vas arriver sur ma plateforme et tu peux envoyer ton projet. Et moi je peux faire soit des articles, je peux écrire voilà, des crack focus, je peux faire des interviews, je peux aussi essayer de t'inviter dans des événements euh, tels que des interviews ou je ne sais pas. Tout ce qui peut me tomber sur la main. Mais aussi, j'ai envie de beat up un étrangers à moi. Game Boy Production. Que tu peux aller découvrir toujours dans la description. Toi, tu es rappeur ou simplement un beatmaker. Tu as besoin des beats. Tu as besoin des instruments et tout, etc. Mais tu sais pas comment faire. Ça coûte trop cher. À gauche et à droite, je t'invite à aller découvrir le beatmaker et producteur. Game Boy Production. Tu peux déjà kiffer un peu la musique qui... Et dans le background, c'est de la production de carboy PRODUCTION Donc, ceci dit, j'espère que tu es prêt Aujourd'hui, aujourd'hui, nous allons parler de JOVILO et LE MONSTER J'espère que tu es prêt, bro Si tu n'es pas prêt, t'inquiète pas Tu connais les bails, tu connais la chanson Les, oui, les oui. Je te laisse du temps 5 minutes, je te laisse du temps à pouvoir t'abonner. Quand tu t'abonnes, n'oublie pas d'activer la cloche de notification. C'est très important. Si tu aimes ou si tu vas aimer la vidéo, n'hésite surtout pas à mettre un pouce bleu pour moi, pour le référencement et parce que on ne gagne rien dedans. On le fait pour l'amour du rap, pour la culture du hip-hop. Voilà, si tu as aimé, n'hésite pas à partager. En fait, tu connais les bails, donc j'espère que tu es prêt. Si tu n'es pas prêt, on se retrouve après le générique, Kaja! Et de crack flow, I was trying to bring a hard back. I was in the kitchen whipping, a lot hard back. I was trying to play. Yo yo yo, c'est crack flow, welcome back! sur le terre-terre, sur la plateforme Crackflow, guys. Oui, on ne peut pas parler du hip-hop francophone, on ne peut pas parler du hip-hop camerounain, on ne peut pas parler du hip-hop francophone africain sans pour autant évoquer le rap du Cameroun, sans pour autant évoquer le rap de Jovi, le AKA le monster, l'auteur, compositeur, producteur, acteur, euh, mais aussi ingénieur en son. Jovi est le CEO du label Belle musique et est surtout un artiste camerounais accompli de son vrai nom, Enfo Dungog Godlog Jovi est né le 24 octobre 1983 à Douala au Cameroun, ville où il a grandi et fait ses études. Originaire notamment du Nord-Ouest du Cameroun, plus précisément à Bamenda. Godlove est le premier rappeur à s'exprimer en Pingin. Le Pingin, tu connais pas C'est un langage ou, si tu veux, c'est du slang parlé au Cameroun du Pingin. Voilà. voilà un peu comme en Côte d'Ivoire avec du Nouchi au Gabon avec du Toli-Bangando voilà tu vois ce que je veux un peu it's dire This to show that that language is not for English speaking or French uh -huh. speaking it's a Cameroonian language you know it's lingua franca that's the language that unites all Cameroonians the more like you master the Oxford dictionary <laughs> you tend to want to be an English person yeah. you want to pronounce like an English person but when you speak pidgin you're Cameroonian L'artiste a su se faire émis par les jeunes francophones mais aussi anglophones. Après son baccalauréat, Jovi poursuit ses études et obtient un diplôme en économie et gestion d'entreprise à l'université de Sowa à Yaoundé 2. Puis un diplôme en ingénierie du son à la Sound Engineering School of Bangalore en Inde. Il a quelque chose dans de... sa tête. C'est ce qui se passe dans son environnement. Mm -hmm. si, tu, si tu es un artiste et tu exprimes autre chose, ce C'est pas, mm -hmm. pas vrai. Et moi, ma musique c'est inspiré de ma vie. Mm -hmm. Donc, tout ce que je, je mets dans ma musique est personnel. Joby commence véritablement sa carrière en 2011-2012 avec son tout premier album intitulé HIV, Human is Vanishing, L'Humanité se perd. Sorti sur Music Maker, encore dit Mukmak Records, qu'il a cofondé avec Jules HIV met en avant le hip-hop africain et un hip-hop contemporain. Le véritable succès de l'album sera intitulé Don't Faux Quack! pourquoi a en 2013 2014, Jovi sort Conqué Volt one, un épée des 5 titres qui sort sur le label de New Bell Music, suivi de Conqué Voltou en 2015. En 2015, 2015, l'année de confirmation et de validation du rappeur God Love. En effet, vu qu'il va sortir son deuxième album, tant attendu du public francophone et anglophone africain. En effet, Boko God, avec le titre « Et puis quoi ?» qui sera composé de dialectes locaux, notamment du Jemba et de Jemba Manga et quoi quoi On sort la nuit et puis quoi quoi On bag le chap et puis quoi This we na di yam What I write left hand If I use my right hand we go come out as when I will keep man. want try I said when I want make a vex Jovi sort son troisième épée intitulé Rap de riche en octobre 2015 Il enchaînera par la suite avec son quatrième épée Puta madre en décembre 2015 Puis son cinquième Bad Music en mars 2016 allez on a plus de dérange Pas l'histoire de Chang Chang Les nouveaux Way de Fonko nyang. Yeah Je fais mes way Lang et Lang hein. Avant de Dum Waïchan et Lang Yeah I was turning nothing into something. Mango sleep only for coffin. I already be whipping the dough. Nah just baking the cake in the oven. I got the sauce and the juice. Even when I don't no talk, they go right up for news. They don't make them like this anymore. No it, no... En effet, très vite, l'artiste va être récompensé vu que la même année, l'artiste va être nominé au MTV Music Award en 2015 dans la catégorie de meilleur artiste francophone. En effet, il va être aussi nominé en tant que producteur de l'année. Quand je m'engage dans quoi que ce soit, je mmh. sais que je, je, dois, je dois faire à ce que je, je réalise ça. Mmh. Et je, je me dis... Qu'est-ce que je dois faire pour réaliser ça Après sa confirmation, l'artiste enchaîne les titres à succès. En février 2016, il sort son dernier album, 16 Wives. En 2019, Jovi annonce la sortie de son septième EP qu'il va appeler Go Dig Cam. En français, Dieu arrive, le pays comportera cette son, l'artiste parle de l'actualité et met en exégue son immense force de créativité. Yesterday, my man I like don't die. Cool, change my brain my front, be sur son chapeau de producteur, notamment du Monster, l'artiste n'a plus rien à prouver, notamment sur le territoire camerounais, africain, mais aussi à l'international. Déjà, il produit des artistes comme par exemple Renesis ou encore Tata. Notamment, il va aussi co-écrire et coproduire la chanson de Econ Shine the Light, publiée en janvier 2016. Down for me. Jovi a été régulièrement représenté dans plusieurs magazines, notamment africaines, mais aussi à l'international. Déjà lui-même, il le dit, aux États-Unis, en Miami, Jovi va être régulièrement représenté par plusieurs magazines internationales que ce soit sur le territoire camerounais ou encore sur le territoire américain notamment en participant à plusieurs interviews sur la chaîne de BBC et de Trace Musique Africa aujourd'hui il passe Crack Flow oui guys oui il est vu comme étant ce MC là ou ce maestro tant attendu un artiste que l'Afrique connaît que les milan, tu vois ce que j'ai envie de dire. En effet, l'artiste n'a plus rien à prouver. Il est vu comme étant l'un des ténors du hip-hop camerounais et surtout du rap africain. En général, il a su mélanger un jeune public, mais surtout un jeune public mixte, notamment des francophones, mais aussi un public anglophone. Mais de sur quoi il a su mélanger ses langues ethniques et vernaculaires et surtout les langues parlées. Voilà dans la rue du Cameroun notamment de Bamenda avec son ping -in. il va être vu comme étant l'un des ténors du hip-hop camerounais. Feder va souligner avec son dernier son ou bien single A Bad Influence qu'il va être en effet, une influence pour la jeunesse africaine. Jovi a su marquer son temps, notamment avec ses tubes à succès et indémodables. L'artiste se positionne comme étant l'un des ténors du hip-hop africain. Sur sa casquette de producteur, il n'a plus rien à prouver vu qu'il a produit des chansons comme Dans la sauce, je ne sais pas si tu connais... Dans la sauce, aujourd'hui, le rappeur est implanté dans l'industrie du hip-hop africain, notamment camerounais, avec son titre 16 Wife. Il a été nominé par Trace TV comme étant l'un des 10 rappeurs à absolument connaître, voilà, en 2020, mais aussi, voilà, par la BBC comme étant l'un des plus gros vendeurs de disques au Cameroun et en Afrique. Toi, qu'est-ce que tu en penses Qu'est-ce que tu en penses du rappeur Jovi N'hésite surtout pas à me le dire dans l'espace commentaire Est-ce que tu penses qu'il est surcoté En effet, il n'est pas pris à sa juste valeur Ou simplement tu penses qu'il a encore ses preuves à faire Sur le territoire et l'industrie de la musique Camerounaise et notamment africaine bon moi j'ai déjà ma réponse si tu veux le savoir viens, on va discuter dans l'espace commentaire ceci dit je tiens à te rappeler chaque vendredi each friday sur crack flow instagram notamment nous invitons des artistes pour un flow live donc si toi aussi tu es artiste n'hésite surtout pas à m'envoyer les sons sur Groover l'application est dans la description je sais et j'espère et tu vas avoir de la visibilité, t'inquiète pas bro, c'est Crack Flow. Donc, ceci dit, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. C'était MC Crack Flow sur les platines, j'espère. Et nous allons nous retrouver pour une nouvelle vidéo sur Crack Flow. Et sans plus tarder, Kaja <musique>